Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, et que vous passez une bonne soirée, ou une bonne journée, ça dépend. Aujourd'hui, on va faire un déballage de cartes Dragon Ball Super.

Il s'agit du dernier jeu de cartes sorti en date. On va déballer 5 paquets de boosters.

La série.

ce déballage. Si tu aimes bien le concept, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires.

Et moi également ce que vous avez mangé dans les commentaires. En réalité je m'en fous mais je suis cuisinier ça peut me donner des idées puis je m'en fous pas tant que ça mine de rien

si vous êtes abonné à mon autre chaîne, Tartine de sel, vous remarquerez qu'à chaque fois que je pose la question. Ça fait papoter.

serait sûrement ma femme ranger tout ça pour le sport la beauté du jeu et ça c'est ce qu'elle fera

J'ai encore Valérie Tamito. Je sais pas ce qu'elle leur a fait aux Japonais pour être sur leur paquet de cartes. Mais elle a dû leur faire une dinguerie.

Avanda, trio de danger. C'est des cartes Dragon Ball ou Pokémon. C17 barrière d'énergie. 15 000 de puissance. C'est correct.

mitose.

met en boule, elle va retaper une cuisine, c'est sûr. Elle va nous foutre ses poignées de porte en forme de cuillère et des néons violets partout. C'est pour ça qu'on t'aime, Valérie. Murichim. Une sorte de...

Bodybuilder, normand, en jugé par la couleur de son nez. Oh Alors ça, c'est une bonne surprise. Bien qu'elle ne soit pas spécialement rare, je viens de tirer la carte Jiren.

Qui est une carte leader, c'est donc un bon paquet que je viens d'ouvrir. Voyons voir, ça c'est une carte qui peut poser problème en combat. Car une fois éveillé, à la fin de votre tour, choisissez jusqu'à deux univers 11 dans votre zone de combat et passez-les en mode action. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas les taper. Donc on protège deux de ces cartes, grâce à celle-ci, à chaque fin de tour.

d'attaque une carte rare ça fait plaisir un bon premier déballage toujours pas de coucou ultra inst on va voir dans les autres

que nous avons.

Une carte Girène, vitalité secrète. Une carte commune à quinze mille points. C'est honnête. Une carte son

Jimizu. Un personnage visiblement atteint du cancer.

Tape un autre clé C'est incroyable. J'arrive plus à savoir si je joue à Dragon Ball ou à Nintendo Dogs.

Là, on a deux gros bolos. On en a strictement rien à foutre. Je les abe.

avec ses 17

C'est une animalerie ce bordel. On dirait le Pokémon, là. Le starter feu. J'ai oublié son nom. Je l'ai pas choisi. J'ai pris l'armée Léon pour démarrer le jeu. Et vous, vous avez pris quoi comme starter sur le dernier Pokémon Si, vous l'avez fait, bien sûr. D'ailleurs, vous êtes plutôt quoi Feu, eau, plante. Moi, mon starter d'habitude a toujours été le feu.

Quand j'ai vu que c'était un lapin qui faisait du foot. Une meuf de l'univers de Jiren. Ah Là, ils se sont plantés de jeu.

On refute le bodybuilder normand, alcoolon et rouge. Le genre de mec qui a pas froid l'hiver, qui se balade torse nu, parce qu'il s'est tapé 3 litres de rouge au petit déj. Je suis pas sûr qu'il fasse la différence en combat, celui-là. Ok. Un Power Ranger.

La première phrase m'a déjà énervé, c'est pas le but de l'ASMR, sinon ce serait de l'ASVNR. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Ok, donc là on a un gros tas de morves. Je ne sais plus dans quel jeu je suis. Putain. Carte leader d'un des trois clébards.

cancers.

Ok, on se tableau au de cancéreux.

Brolette.

sonage.

C'est une blague très moyenne, n'est-ce pas Norpad pas de Calais, au cas où vous seriez

C'est ça le pire. Voyons voir ce qu'elle a. Ok, elle a l'effet barrière, donc plutôt intéressant. Quand une carte évolue en celle-ci, choisissez jusqu'à une carte de combat de faire ses métal à KO. Ok, instant KO, c'est plutôt pas mal. Quand cette carte attaque, si Kakunsa et Rosie, ses partenaires de l'émission d'Engo,

sont en jeu dans votre zone de combat Choisissez jusqu'à deux cartes de la main de votre adversaire Et placez-les dans sa zone de dispersion Ma voix c'est plutôt pas mal Surtout pour une carte avec une puissance de 25 000 Et pas très chère en coût d'utilisation Seulement 5 énergies Les cartes les plus gourmandes coûtent 7 voire 8 d'énergie Celle-ci est finalement plutôt pas mal à jouer Mais bon

Dernier booster, celui dans lequel il y a Goku Ultra Instinct, Victory Strike. Oh, victoire éclair en français, je sais plus.

L Audacieuse, Et bien elle va avoir l'audace de rentrer chez elle, Majin Caillou.

Ce n'est pas la fameuse Goku Victory Strike, malheureusement. Cependant, celle-ci est une carte SR, donc qui est rare, je ne sais plus si c'est pas Secret Rare ou un truc comme ça. 35 000 de puissance, brillante, 8 coûts d'énergie, je vous en parlais tout à l'heure, des cartes relativement courtes.

Ces deux univers 7 depuis votre main dans votre zone de dispersion. Sans Goku avec un coup d'énergie de 5 ou plus. Ok, c'est pour faire évoluer. Tri offensive. Deux fois par tour. Quand cette carte attaque, passez-la en mode action après le combat. Ça veut dire qu'en fait, on peut l'utiliser plusieurs fois dans le même tour. Trois fois très précisément.

C'est là dans sa sonne.

une bonne note. J'espère sincèrement que ça vous a plu. On sort un petit peu du cadre humoristique de mes vidéos avec quelques déclencheurs plutôt sympas finalement.